Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen, ou plus exactement les news de Star Citizen. J'espère que vous allez tous très très bien. Bonjour, so, bonjour, bonjour, Patou. bonjour, boop, bonjour, coin, coin. Oui, oui, brageant, faites place à la grande pirate nommée Roxy la Baronne. Oh non, Roxy la Rotule. Alors, en vrai, mon nom de pirate, c'est Roxy la Nageoire, euh, quand je joue euh, à Pavillon Noir, le, le jeu de rôle. J'ai un personnage qui s'appelle Roxy la nageoire, qui s'est enfui d'un fort espagnol grâce à, à un narval. Salut la lunette, salut Jinx J'espère que vous allez tous très très très très très très très bien. Donc on est réunis aujourd'hui pour voir un petit peu les news de Star Citizen. Euh, on va aussi voir le polaris de la semaine dernière, parce que pour diverses raisons... Euh, je n'ai pas pu faire le SC News la semaine dernière, donc on le fait aujourd'hui. Et euh, ça tombe plutôt bien, puisque l'inside de hier n'était pas non plus euh, absolument fantastique en termes euh, de news. Un narval, c'est un gros chat ou bien euh, Non, c'est un... Oh, j'ai un doute. Est-ce que c'est un mammifère, un narval J'ai soudainement un gros doute. En tout cas, c'est euh, une créature qui vit dans l'eau. Avec une grosse corne à l'avant de sa tête. C'est quelque chose qui m'a toujours fait marrer le narval. Euh, et je vais faire une référence de vieille à cause de fricasoïdes. Pour ceux qui ont connu le, le dessin animé fricasoïdes, j'étais très très fan à l'époque. Il y avait eu un petit trip avec un narval. Et, et voilà, c'est resté. Euh, on va commencer nos news de la semaine par un patchwatch de la 3.18. Alors qu'est-ce que c'est le patchwatch C'est un petit post-spectrum fait par les devs pour mettre en avant des fonctionnalités qui ne sont pas nécessairement sur la roadmap. Donc c'est des choses qui seront intégrées en 3.18, mais euh, qui ne sont pas des... Alors c'est très subjectif, mais qui sont pas des... Alors, fonctionnalité euh, principale. On a le droit de ne pas être d'accord euh, avec ça. Euh, alors, en gros, on commence par euh, des commandes pour changer euh, de mode de Gimbal. Alors, je tiens à préciser, parce que justement, il y a eu des précisions de la, de la part des, des devs. Euh, on peut, en fait, déjà le faire, switcher de, de mode avec des, des boutons ou même euh, via le menu. Mais là, en gros, ils en font en fait un toggle. Donc un toggle, c'est quand on a un petit bouton sur des joysticks qui permettent de, de changer de mode. Et c'est quelque chose qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Il y a aussi un changement sur le mode de pipe. Donc le pipe en gros c'est ce qui vous permet de viser un autre vaisseau. Donc là pareil, on aura un toggle. Euh, on a aussi un changement sur l'ESP pour les tourelles et pour le pilote. Et en gros là c'est une fonctionnalité en fait, qui permet d'avoir un, une activation momentanée en maintenant une touche. Ce qui peut aider euh, potentiellement pour, euh, pour le combat. Ils vont ajouter euh, une nouvelle séparation de touches entre le déploiement du train d'atterrissage et la rétractation du train d'atterrissage. Parce qu'il y a certains joysticks qui ont des, des switches qui ont vraiment deux positions distinctes. Et donc ça permettrait d'avoir le landing gear assigné là-dessus. C'est souvent le truc qu'on retrouve en fait sur les grosses manettes pour les joysticks de, de simulateurs d'avion. Donc ça, ça peut être plutôt pas mal. Euh, ils vont ajouter un chronomètre en jeu pour les gens qui ont envie de s'entraîner à faire des courses, donc par exemple si vous voulez faire un parcours et vous voulez vous entraîner à faire ce parcours euh, Vous pourrez activer un chronomètre sur votre interface euh, Mettre play, pause et euh, faire un reset Ce qui est plutôt bienvenu je trouve comme fonctionnalité Même si moi je suis pas du tout euh, forcément intéressé par les courses Je trouve que c'est une fonctionnalité qui est vraiment, vraiment cool le VKB Gladiator Space Edition a un motard switch. Ben voilà, typiquement, très bon exemple. Ensuite, euh, niveau équilibrage. Un truc qui a fait beaucoup jaser <rire> sur, euh, sur Spectrum, comme toujours, il y a des gens qui se sont emportés pour tout et n'importe quoi. En gros, il va y avoir un changement sur la façon dont le balistique va fonctionner. Il réintègre en gros la pénétration. Elle existait encore euh, à l'heure actuelle, mais elle était très réduite, et donc là en fait elle va être euh, drastiquement augmentée, donc on voit en fait qu'il commence à faire euh, les mises en place de simulation en gros de, de l'armure donc en gros les balles vont drastiquement euh, euh, plus pénétrer les boucliers par rapport à avant mais il faut bien comprendre qu'avec la la soft death c'est quelque chose qui ne pose pas nécessairement de problème en réalité, sachant que le, le nombre de balles restera à peu près le, le même. Ils, ils verront en fonction des, des retours, et ils prévoient de, de faire des changements l'année prochaine sur ça. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, ils vont augmenter la pénétration. Euh, ils changent un petit peu comment la distorsion fonctionne. <coughs> Pardon. Euh... Notamment, euh, les composants auront moins de risques d'être détruits immédiatement par un seul tir de missile, donc pour augmenter un petit peu la durée de vie des, des combats. Euh, les refroidisseurs ne seront plus affectés par la distorsion. Euh, les power plants euh, verront en gros leur, euh, leur énergie de sortie diminuée euh, avec les dommages de distorsion. et euh, une fois qu'ils prennent plus de dégâts de distorsion en gros il y aura un petit temps avant que le power plant puisse redonner de l'énergie ça pénètre plus sans faire plus de dégâts étrange concept. non c'est normal en fait parce qu'à euh, terme on va s'éloigner en fait de la notion de poule de vie c'est quelque chose qui n'existera plus et on va plutôt parler d'intégrité et en gros, pour simuler la notion d'intégrité et de perforation, euh, on, on a besoin de tendre vers ça. En gros, l'objectif à terme, c'est qu'une balle se comporte comme une balle. Et donc, fasse un trou dans ton vaisseau, mais dans l'absolu, ça ne dit rien sur l'état de ton vaisseau, en fait, qu'il y a un trou dedans. Ce qu'on va plutôt regarder, c'est est-ce que ça a touché un point sensible est-ce que ça a touché un port-plante Est-ce que ça a touché un relais Voir, est-ce que ça a touché quelqu'un à l'intérieur Et donc, c'est vers ça qu'on tend, en fait, à terme. Et donc, en termes de dégâts, ça ne dit rien du tout. C'est juste un trou dans ton vaisseau. Et ça, ça peut paraître absurde, mais ton vaisseau pourrait être troué à 90% sans que ça n'ait aucun impact sur le fonctionnement du vaisseau. Non, non, non, sur les personnages, non, non, aucun rapport sur les personnages. C'est vraiment sur les vaisseaux. Uniquement sur les vaisseaux. Voilà. Ensuite, euh, des petits ajustements qui vont faire du bien euh, à tout le monde. Les gemmes euh, récoltables euh, à la main pourront enfin se superposer dans l'inventaire. Ce qui est très très très très bienvenu. Euh, pour ceux qui, qui sont allés ramasser des cailloux, vous savez à quel point c'est pénible de ne pas pouvoir stack les objets. Et là ça va enfin être le cas. Ensuite quelques ajustements sur euh, le lui du gadget de minage pour une meilleure lisibilité. Et voilà. Ensuite, on va passer à un deuxième patchwatch qui est sorti il n'y a pas très longtemps, sur de la quality of life, donc de l'amélioration de qualité de vie. Euh, notamment, quand vous irez à Platinum Bay, vous ne pourrez plus que voir les vaisseaux que vous pourrez effectivement spawn à cet endroit. Donc si vous avez une grosse liste de vaisseaux. Fini le scrolling sur toute la liste, vous aurez uniquement les vaisseaux que vous pourrez spawner à cet endroit-là et ça c'est très très très très bienvenu. Euh, lorsque vous reconnectez une comarée, les joueurs pourront dorénavant choisir... Euh, si d'autres joueurs pourront euh, reprendre la, la, la zone ou pas. J'ai du mal à comprendre exactement ce qu'ils veulent dire par là. Mais en gros, en, vous, vous pourrez choisir de ne pas réactiver la station si vous voulez. Pour que les pirates puissent continuer de faire leur, leurs exactions. A voir. Euh, ils vont faire un gros changement sur la façon dont les... Spawn Closet fonctionne Alors ce que c'est qu'un Spawn Closet fonctionne En gros c'est un cabinet d'apparition. Si je traduis ça de manière un peu brute. Donc c'est quelque chose qui permet de faire apparaître des PNJ de manière un peu plus réaliste on va dire. Donc c'est typiquement des ascenseurs, des pièces comme ça. Où les PNJ peuvent spawn. Et avait enfin, un gros problème jusqu'à maintenant, en gros c'est que si la zone était déchargée pour une raison ou pour une autre... Les PNJ étaient effacés, on va dire ça comme ça, et ils ont en gros fait un changement sur la façon dont les PNJ sont streamés pour qu'ils ne soient plus effacés et qu'ils restent bien accrochés à, à la façon dont la zone est streamée pour qu'il n'y ait plus de problème et donc qu'il n'y ait plus de PNJ qui manquent lors des missions de bunker typiquement. Euh, ils ont changé un autre petit truc, ça c'est pas forcément très important, mais il y avait deux euh, avant-postes qui s'appelaient NT 999 euh, 16, Ce qui pouvait créer des confusions lors de missions, donc ça c'est quelque chose qu'ils ont changé. Et donc ils ont renommé euh, un des avant-postes. Euh, quoi d'autre Un petit problème où des noms, de, des définitions de crimes étaient trop longs lorsque vous essayez d'effacer votre database de, de criminalité. Ça, c'est pas très, forcément très important. Euh, ils ont réglé un problème qui faisait que les missions de réparation des comarais ne se régénéraient pas. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, une fois que quelqu'un faisait la mission, elle apparaissait plus. Euh, moi, j'ai eu ce problème-là et ça m'a tristé un peu parce que j'aime bien ces missions. Mais en gros, une fois qu'elles avaient été faites, on ne pouvait plus les faire, ce qui était euh, relativement triste. Ils ont réglé des problèmes d'objets qui n'apparaissaient pas euh, dans les missions d'épave, ce qui va changer la vie aussi. Euh, ils ont changé la distance à laquelle on arrive euh, sur euh, Postcaria, Security Postcaria, pour la 3.18. Pour qu'on arrive plus près qu'auparavant. Pour éviter, je pense, quelques problèmes et avoir un, un gameplay un peu plus concentré, je pense, autour de, de la zone. Euh, ça, c'est de la correction de bugs aussi. c'est pas forcément très important. Ils ont ajouté des, des textes audio pour certaines missions. Euh, ils ont corrigé des problèmes par rapport au, au siège de Ryzen. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ils ont changé euh, la façon dont les objectifs euh, fonctionnent dans le transport de prisonniers. Donc ça c'est une mission de Tessia Pacheco, où vous abordez un... J'ai oublié le nom... Un Caterpillar. Euh, ils ont fait un gros changement que j'aime beaucoup. Je sais pas comment ça va se retranscrire en jeu, mais j'aime bien l'idée. C'est que si vous faites des takedowns, non létaux. Donc ça en fait, si vous arrivez derrière un PNJ et vous le mettez à terre... Ça contrat pour les objectifs de mission, ce qui est plutôt une bonne chose. Ils ont corrigé des problèmes avec les oxygènes kiosques dans les prisons. Ils ont fait un truc que j'aime beaucoup. Je suis pas une criminelle dans le jeu, mais j'avais toujours un gros problème avec la façon dont fonctionnait la détection des crimes. Et donc là, ils ont fait un gros changement. Si maintenant vous êtes en dehors d'une zone de camarade ou que la comarée est désactivée et que vous faites un crime, le crime ne sera pas compté. Ce qui est une très bonne chose puisque ça amène beaucoup plus de cohérence. Alors je te réponds juste après euh, Jinx. Ils ont ajouté des loots basés sur les prisons, sur les IA qu'on trouve dans les grottes des prisons, pour que ce soit un petit peu plus euh, cohérent. Euh, ensuite, euh, ils ont ajouté euh, un Platinum Bay à un avant-poste qui est près de, de la prison. Comme ça, si vous vous échappez, vous pourrez spawn un vaisseau et partir avec. Euh, ils ont fait un petit nettoyage aussi des, des débris sur les zones d'atterrissage euh, Lorsqu'on vous assigne un pad, si jamais il y a un vaisseau qui a explosé sur le pad Tous les débris seront enlevés, ce qui est plutôt bien Et là je vais pas vous faire le détail mais en gros ils ont corrigé plein de problèmes qui étaient liés à la criminalité Comme le fait que des joueurs puissent euh, vous imputer un crime alors que vous n'avez rien fait Ce qui est une excellente chose donc pour te répondre Jinx, j'ai acheté un Galaxy, je me pose une petite question, les modules on peut les changer qu'à certains endroits. Par contre si je me trouve sur Pyrou Nix et que je veux changer de module, est-ce qu'il faut en racheter un sur place Ou est-ce que je pourrais le rapatrier d'horizon jusqu'à mon endroit sur Pyro par exemple Alors théoriquement, il euh, y aura des vaisseaux de transport avec des soutes suffisamment grandes pour que je puisse le transporter, puisque de ce que CIG a dit dans le Q&A du Galaxy, qu'on va voir juste après, euh, ils veulent faire ça de manière physique. Et donc, il faut aussi que votre inventaire ait suffisamment de place pour pouvoir stocker le module. Alors, moi je suis pas forcément d'accord avec ce genre de choses, mais je, je comprends le, le délire. Mais en tout cas, avec leur approche, ça veut dire que sur un vaisseau suffisamment gros, comme par exemple... Euh, je connais pas la taille du module, mais on peut peut-être imaginer que dans, dans un Pola ou, ou un Idris, ça, ça puisse rentrer. Sachant qu'ils vont très certainement encore sortir des gros vaisseaux induces de transport, justement pour ce genre de, de truc. Euh, on, on peut imaginer que plus tard, il y aura des gens qui seront spécialisés là-dedans. Il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire. Et de toute façon, en te forcer à en racheter un... Je les vois pas faire ce genre de, de truc, ça n'aurait strictement aucun sens. Après, dans le pire des cas, la dernière des options qui resterait, ce serait de te déplacer avec ton Galaxy, d'aller chercher le module qui t'intéresse et de changer. On, on, on sait que Star Citizen aura certaines pénibilités puisqu'ils veulent qu'il y ait de la préparation dans le gameplay. Euh, on peut ne pas être d'accord par rapport au temps de jeu. Ça, c'est un autre problème. Mais on, on, on sait qu'ils veulent tendre vers ça. Il y a une grande préparation pour les sorties. Donc, du coup, euh, c'est potentiellement quelque chose qu'il faudra faire. Donc, voilà. En gros, pour les patchwatch, euh, je sais qu'ils ont aussi... Euh, parler un petit peu d'autres trucs. J'essaie de me rappeler. Mmh, J'ai oublié. The rien, euh, On va passer à la roadmap. Euh, donc, en gros, pour la roadmap, très, très, très, très bonne nouvelle. Euh, en gros, dans le dernier roundup, le seul truc qui a été dit, c'est que toute la 3.18 est passée en... Commit, donc ça veut dire que tout est validé, bouclé, ça va sortir. Enfin, à, à, à moins qu'il y ait encore vraiment un, un truc de dernière minute absolument imprévisible. Il y a vraiment tout qui va sortir en 3.18, tout est validé. Et ça c'est une excellente nouvelle. Sur le progress tracker, il n'y a rien qui a changé, donc on ne va pas aller voir ça. Euh, mais il y a une petite précision sur le fonctionnement en fait, de la roadmap où ils expliquaient qu'en gros ils ont fait un changement sur les approches. Maintenant avant que quelque chose passe en release view, donc la release view c'est l'annonce de ce qu'il y aura dans le patch, il euh, y a déjà maintenant une vraie première validation avec les QA et les équipes internes. Donc en gros pour que ça arrive sur une release view, ça veut dire que ça a déjà validé certaines étapes ils ont fait ça pour éviter le, le phénomène de, de décalage et de déception que ça peut engendrer chez les gens. Et je pense que c'est une très très très très très bonne chose. Voilà. Euh, on va ajouter à ça le fait qu il a été confirmé qu'il y aurait une 3.19 en Q1 2023. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, euh, euh, la 4.0 est attendu en Q2. Donc ce qui a du sens en même temps, parce que le, le serveur machine dépend grandement du PES qui arrive là en 3.18, donc c'est logique qu'ils prennent un, un, un petit patch intermédiaire pour pouvoir bosser tranquillement sur les techs. Ensuite, on va passer au Galaxy, qui a donc eu son euh, Q&A. Instant. Je m'éclaircis la gorge. Euh, donc le Q&A, c'est des questions qui ont été posées sur Spectrum par les joueurs. Et euh, les gens y ont répondu. Merci, Kane Merci beaucoup J'espère que tu vas très très bien. Et bienvenue à tous les gens qui, euh, qui suivent. Qui de vraiment peut douter sans passer pour un hérétique Bien sûr que tu veux douter. Euh, mais comme toujours, moi, tout ce que je vous retransmets dans mes vidéos, c'est toujours uniquement ce que CIG met à disposition comme information. C'est pas nécessairement ce que je crois, je suis pas nécessairement d'accord avec, c'est juste les informations que j'ai à un instant T, et donc je vous les transmets. Après, si vous avez envie d'en douter, euh, doutez-en. Mais euh, comme je dis toujours, je fais avec ce que j'ai. Tout simplement. Merci Kaine pour le raid, vraiment merci beaucoup. Euh, donc je disais le euh, RSI Galaxy Q&A. Donc la première question qui a été posée c'est si on n'a pas de module, euh, qu'est-ce qui se passe En gros, si vous n'achetez pas de module avec le Galaxy, vous aurez un espace complètement vide. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, n'y aura que la coque et c'est tout. Il n'y aura pas de matériel dedans euh, ni rien. Vous pouvez quand même mettre du cargo dedans si vous voulez, mais il ne sera pas attaché. Puisque la grande différence avec les modules cargo, c'est que vous avez une grille de cargo qui sécurise votre cargo. En, en cas d'explosion, de, de décompression, ce genre de choses, votre cargo ne bougera pas. Alors que là, si vous mettez du cargo, eh bien, il risque de partir dans l'espace. Bonne journée, bon live tout le monde, je go lurk. Ça marche, bonne journée à toi aussi Cain si la 4.0 est live dans un an, je serais déjà content. Non, en, en vrai, c'est sûr et certain que c'est un temps court. C'est-à-dire courant 2023. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Puisque la 4.0, en fait, euh, dépend en gros du, du serveur machine statique. Et le serveur machine statique, euh, je ne veux pas dire que c'est facile, mais on a tout qui est déjà en place pour que ça arrive. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Et merci pour le follow, Kane. Pourquoi la poulette de dire certains Enfin, en tout cas, voilà pour le, pour le module, euh, si vous n'en prenez pas ce qui se passe. Euh, donc, par rapport au fait de changer de module, ce qui rejoint ta, ta question, Jinx, c'est qu'effectivement, il faudra changer les modules à certains endroits qui seront capables de le faire. L'exemple qui a été donné, c'est Close and Close, par exemple à Horizon. Et ça nécessitera un certain temps. Ils n'ont pas déterminé de durée pour l'instant. Donc c'est dur de savoir si ce sera rapide ou pas. Mais ils ont détaillé les étapes. En gros, votre module est protégé par un morceau de coque extérieure, Et ce morceau de coque extérieure doit être enlevé. Le module doit être enlevé remplacé par le nouveau module et on doit refixer la coque. Euh, J'avoue que je suis extrêmement étonné par la complexité de l'opération qu'ils veulent mettre en place. C'est quelque chose qui me laisse perplexe. Euh, Mais niveau immersion ça, ça vaut le détour. Euh, ensuite quelqu'un demande si on peut déposer un module de cargo sur une planète pour faire une base temporaire, Bah, ça rejoint la question juste avant. La réponse est non, parce que justement, il faudra enlever la coque extérieure et détacher le module. Et surtout, le module n'a pas euh, de système d'alimentation propre. Il est fait pour faire partie du vaisseau. Alors, euh, quelque chose qui m'a étonné, c'est qu'il n'y aura pas de module médical en dehors du module médical. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de medbay si vous n'avez pas le module médical. Voilà. C'est quelque chose qui m'étonnait un peu parce que sur euh, certaines images, on, on avait l'impression qu'il y a un truc qui aurait pu ressembler à une bême, en tout cas, non. Il euh, y a une question qui a été posée sur le bouclier parce qu'il n'a qu'un seul bouclier civil et le gens se demandaient si ça faisait pas un peu euh, chiche. Et donc ils expliquent vite fait, sans rentrer dans les détails, en gros qu'il va y avoir des changements sur le fonctionnement des boucliers sur comment ils pensent les tailles de bouclier, ce genre de choses, et que du coup il sera plutôt bien protégé. Ils donneront plus d'informations plus tard. Là ils, ont, ils sont pas rentrés dans le détail. Donc wait and see par rapport là dessus. Euh, Quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'il y a en dessous du, du pont principal et ils disent juste que c'est un design cool sans euh, gameplay prévu. Euh, ils font une petite description, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se demandaient à quoi servaient les, les couloirs qu'il y avait derrière le, le pont. Et en gros, c'est tout simplement un, un ascenseur et un, un anneau de docking, tout bêtement. Euh, Est-ce que le pilote pourra contrôler des armes, enfin des, des tourelles, depuis les de pilotage Non, il ne pourra utiliser que les missiles Ensuite, une petite comparaison du module euh, raffinerie par rapport au MISC. Donc en gros, la grande différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de stockage dans le Galaxy, euh, mais il peut faire moins de, de travail en même temps. Euh, le, le travail, c'est peut-être un peu brut comme, euh, comme traduction. Mais en gros, il n'y a que deux modules de raffinerie. Donc ça veut dire que vous pouvez faire que deux euh, raffinements en même temps. Par contre, Étant donné que les fours sont plus grands, ça veut dire que vous pouvez raffiner des plus grosses quantités à la fois par rapport à l'expand, qui lui peut en faire 6 mais beaucoup plus petit. Donc ça c'est vraiment la, la grande différence. Euh, Est-ce que le Galaxy peut recharger son quantum via la raffinerie Non. Il n'y a pas de connexion directe. On peut imaginer que par contre vous pouvez stocker le quantum dans des conteneurs et que vous pouvez tenter de recharger vous-même avec le bon équipement par après. Voilà. Euh, petite clarification par rapport au SCU que le, le Galaxy peut transporter. En gros, euh, là où je ne parle pas du module euh, cargo. Hein, je parle vraiment juste du, du hangar lui-même. Derrière le hangar à vaisseau, il y a de la place en gros pour mettre euh, 64 SCU. C'est pas énorme, mais ça permet de, de stocker un petit peu de matos. Et ça, c'est en plus du vaisseau que vous pouvez stocker dans gare. Donc vous pouvez avoir un vaisseau genre un Pisces et 64 SCU en plus. Et si vous prenez le module cargo, ça vous rajoute encore. Euh 32 SCU apparemment sur le. Non, 64 SCU, pardon. C'est 2 fois 2 conteneurs de 32 SCU. Donc ça vous ferait en tout euh, 124 SCU si vous avez le module cargo. Euh, par rapport à sa manœuvrabilité, il sera équivalent au carac en gros. Euh, pas de capacité de réparation de refuel dans le hangar. Donc là il faudra sortir. Si vous avez un ici dans hangar, il faudra le sortir et le recharger euh, séparément. Euh, un Prospector ne rentrera pas, mais euh, le, le module raffinerie fonctionne avec les pods du Prospector. Donc c'est un, un gameplay qui peut euh, fonctionner comme ça. Et euh, quoi d'autre Il n'y a pas de rampe sur le hangar à l'arrière. C'est vraiment prévu pour un vaisseau qui peut voler. Donc euh, les véhicules terrestres, vous ne pourrez les rentrer que euh, via le module cargo au détriment du cargo donc ça c'est un choix que vous pouvez faire mais il euh, faudra choisir donc voilà pour le Galaxy donc pas mal de petites infos plutôt intéressantes euh, précision parce qu'il y a eu beaucoup de confusion il y avait une erreur euh, sur le site internet où il y avait écrit que son hangar était XS son hangar est eh bien XXS donc comme je disais des vaisseaux de la taille, de la taille du Pisces euh, typiquement Maintenant, nous allons passer à l'inside de la semaine dernière que vous avez sans doute vu passer, parce que ça a pas mal circulé. Il y a eu des infos sur le Polaris, qui a mine de rien beaucoup changé, euh, non seulement en taille, en forme et en, en fonctionnalité, personnellement je suis tombé retombée amoureuse de mon Polaris. Je l'aime encore plus qu'avant, je le trouve vraiment splendide. Euh, dans les petites différences notables en extérieur, euh, il a un petit peu grandi de l'extérieur. Ses tourelles ont légèrement bougé de place. Là, on peut voir sur le côté. Euh, vous voyez bien. Là, on peut voir que la tourelle maintenant est couverte et perd un peu de visibilité à l'arrière. Là où sur le design originel. Il y avait un peu plus de visibilité à l'arrière et elle était moins euh, moins emboucanée. On a toujours les tourelles euh, ici sur le, sur le dessus, les deux tourelles là. Euh, tout, tout, tout, quoi d'autre? Je ne sais plus si c'était une tourelle qui était prévue sur le dessus. Encore quelques images. Cette tourelle existe toujours, il n'y a pas de problème. et pas beaucoup d'images en vrai mais en gros voilà ça, sur, sur ça son design c'est principalement ça qui a changé euh, son hangar est désormais au métrique standard parce qu'avant il ne l'était pas c'était un, un hangar fait main on va dire et il est passé euh, à un standard donc double euh, xs le classique on retrouve un petit peu sur sur ces trucs-là. Là on voit un petit peu d'intérieur avec les tourelles. Alors on va mmh. mettre play 0, ouais, et laisser tourner 10. un petit peu va, um, pour avoir les images. Là on a des petites images de l'intérieur. J'aime beaucoup le, le redesign de, de l'infrastructure. Kind of, uh... Of our components. We've now got a, a Là on voit la petite zone de. De de de. De salle des machines. J'étais en train de galérer. Et je trouve que le redesign de la salle des machines est vraiment génial. Et ce que j'ai l'impression aussi, euh, moi personnellement, c'est que le hangar est moins haut qu'avant. Parce que si on regarde ici, le hangar est plutôt haut. Et j'ai l'impression qu'ils ont réduit légèrement en hauteur, parce qu'au final, on n'avait pas besoin de, de tout cet espace-là. Ce qui permet justement la création de, de cette salle des machines, qui n'existait pas, en, en tout cas sur les concepts d'origine. Et je pense que c'est une très très bonne idée, parce que même si euh, en soi, la grosse salle des machines ne sert pas forcément à quelque chose, pour l'instant en tout cas, euh, c'est quelque chose de très immersif, et euh, pour un ingénieur, je pense que c'est toujours un, un grand plaisir d'aller s'y promener. C'est beau planned to c'est beau support Là on arrive au bridge. Merci Batou pour l'abonnement. Merci du fond du cœur. Là, on a le pont et le pont, on peut comparer parce qu'on avait une petite image du pont quelque part, là. Euh, J'aime beaucoup le redesign du pont aussi. Euh, il est un tout petit peu plus, plus tassé et je, je préfère ça, quelque chose de plus fonctionnel, euh, de, de plus cohérent par rapport justement à l'ancien qui s'étalait beaucoup pour pas grand chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui fait le luxe dans l'espace, c'est la place. Et donc, on a des vaisseaux comme Origine qui peuvent le, se le permettre, puisque ce sont des vaisseaux de luxe, justement. Donc, ils peuvent se permettre d'avoir un petit peu d'espace perdu. Alors que là, on est sur un bâtiment de guerre. Et donc, l'espace perdu n'a strictement aucun sens. Donc, c'est pour ça que je, je, je préfère... Que le pont ait été un peu plus tassé qu'auparavant. Qu et là, c'est le seul endroit, c'est un des rares endroits où j'aurais une petite critique à faire par rapport à ça. C'est justement euh, la salle des escape pods qui est un peu grande et un peu vide. Après, on peut imaginer que c'est pour éviter que tout le monde se rentre dedans, euh, qu'il y ait la place de, de se préparer. Euh, que sais-je mais c'est vrai que ça, c'est un espace euh, qui est un, un petit peu plus. Ça, ils aiment bien les chambres de capitaine. Là, on a l'armurerie. On va voir un plan du de dessus après. Alors, ça, ça, ça peut paraître bête, mais c'est une des zones que je préfère. J'aime beaucoup la façon dont ils ont intégré euh, les lits dans le vaisseau, le fait qu'ils soient en diagonale, je trouve que ça donne une esthétique vraiment très appréciable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Gilga, ça va très bien et toi. On a une info sur quand on pourra se servir des Esquipodes. Alors non, pas pour l'instant. Il euh, y a Marc Abund qui a lâché un petit truc par rapport euh, à la 3.18. Euh, je précise, ça ne veut pas dire que ça arrivera en 3.18. Mais quelqu'un se posait la question par rapport à la softness sur le fait que est-ce que l'arrivée de la softness veut dire qu'on pourrait éventuellement justement utiliser des escape Pods ou s'éjecter, ce genre de choses. Et Mark Haben a dit qu'ils n'étaient pas contre l'idée de, de, de faire des tests en Evo pour voir ce que ça pourrait donner. Donc pour l'instant ça n'a pas l'air d'avoir été testé. Et on approche tout doucement euh, d'une sortie publique du PTU. Donc très honnêtement, je ne pense pas que ça verra le jour en 3.18. On est d'accord qu'il n'a jamais été question de parachute, d'autres moyens de sortir d'un vaisseau en atmosphère hors siège éjectable. Si, il a été question plusieurs fois de parachute. Euh, C'est une question qui revient euh, très souvent de la part des joueurs. Et la réponse qui a été faite jusqu'à maintenant c'est que c'est pas une priorité pour eux, mais qu'ils ont déjà exploré des idées en, en réunion. Euh, il semblerait que le parachute soit pas forcément vers là où ils iraient, mais en tout cas il y a eu des discussions en interne, et euh, c'est une option qu'ils considèrent. Voilà, Globalement l'état. Euh, après, jusqu'à maintenant, les escape pods, on n'avait pas de, de raison de les avoir. Mais avec la persistance, avec la sauve-death, ce genre de choses, ça devient de plus en plus cohérent de les avoir. Merci pour le follow euh, IMP4. Merci beaucoup. Bonjour, que veut dire sauf des points d'interrogation Je l'écris en phonétique. Euh, je n'ai pas compris ta question, euh, Ezrian. Je suis désolée. Il me faudrait plus de contexte. Mais en tout cas, ouais, j'aime ai, beaucoup euh, la façon dont, dont c'est façonné ici. Ça c'est la zone de, de relaxation, donc le, le mess hall et euh, la table de billard qui avait été déjà présentée justement dans, dans un des artworks. Ah Soft Death Ok merci Tiberius. Alors Soft Death ou Mort Douce, c'est une fonctionnalité qui arrive en 3.18. Alors pour faire court, ah, impact, pardon, euh, t'avais écrit en lit, j'ai pas fait gaffe. Ça marche. Euh, C'est un, un, un principe qui arrive en 3.18. Donc en gros, en 3.18, quand quelqu'un vous tirera dessus, sauf mort explosive. Donc, je vais définir mort explosive, autodestruction du vaisseau, euh, vous sortez euh, d'une zone prévue par le jeu, par exemple en Arena Commander, il y a une zone qui vous dit de faire demi-tour. Vous continuez vous exploser. Ça c'est une mort explosive. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple encore de mort explosive Trop de dégâts d'un coup. Par exemple avec des, des torpilles. Tout ça c'est des, des morts explosives. Donc. Sauf mort explosive. Vous, euh, vous aurez 70% de chance de déclencher ce qu'on appelle une soft death Donc une mort douce. Qui est... Une désactivation du vaisseau. Ce que ça veut dire, c'est que vous perdez le contrôle de votre vaisseau, tous les systèmes s'éteignent, les portes s'ouvrent, mais tout le monde reste en vie à l'intérieur et le cargo n'est pas détruit. Donc ce qui veut dire que votre assaillant pourra éventuellement vous aborder et avoir une phase de FPS dans votre vaisseau, ou alors vous vous rendez euh, et vos assaillants viendront récupérer le cargo, le cargo pour leur propre bien. Leur propre gain. On va dire plutôt. Il euh, y a toujours 30% de chance que euh, vous déclenchiez une mort normale. Et si il y a une mort douce qui se déclenche et que la personne continue de vous, de vous tirer dessus, alors il y a une mort normale qui s'enclenchera. Et euh, la mort normale, il y aura. Euh, J'ai plus le pourcentage. Je crois que c'est genre 40-50% du, du cargo qui sera détruit euh, et donc perdu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. En gros. Euh, oui, et donc je voulais montrer la zone de repos. Elle est là. Voilà, la zone de repos qui avait déjà été montrée avec le billard et les tables. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, on voit que ça, ça a changé de sens. Ici. Intéressant. Ouais, clairement. Clairement, le hangar a vachement perdu en hauteur. Par rapport à l'autre, ce que je vous montrais. Là, si on regarde par rapport au concept original, la hauteur est beaucoup plus basse. Et je pense que c'est une excellente idée. Vraiment. On the left and right-hand side, on one side you have the medical facilities. Donc là on a la, on a la med Et la might prison De côté. And then moving back, you then have the entrance of where engineering is, which spans about two decks. Et donc là, celle the, the, the more standard components. Beau. Then the lower deck of engineering holds the large capital components for the Polaris. Donc ça c'est la zone à cargo, donc là on voit qu'il y a une petite simulation de la, de la capacité de cargo qui est, qui est mise en place. C'est plutôt pas mal en vrai. Et la, la salle des torpilles, la zone essentielle du polaris, évidemment. Et voilà. Et donc ça c'est le truc qui nous intéresse, le plan vu du dessus. Donc, comme je disais, la salle des escape pods, c'est le seul endroit, en vrai, où je trouve, où il y a une espèce de, de perte de, de place. Mais le pont, je trouve génial. La zone du capitaine, c'est une des rares fois où on a une zone du XO, aussi, donc, en fait, du maître d'équipage. Enfin, du second, en tout cas, du capitaine. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent dans les vaisseaux, et j'aime bien qu'ils aient rajouté cette idée-là. J'aime beaucoup. Ici on a l'accès aux tourelles, juste à côté, qui est pas loin du pont, donc je trouve que c'est plutôt bien placé. Euh, la salle de bain pour l'équipage, les lits, la salle des repas, les cellules, la main-baie, le hangar. Euh, là on a un tout petit euh, élévateur à cargo pour éventuellement chercher de la nourriture, ce genre de choses. L'accès à l'énorme tourelle derrière qui est complètement dingue. Cette tourelle n'a aucun sens. Après, c'est la grande force du Polaris. C'est comme c'est une corvette. Euh, les corvettes dans l'armée, en gros, c'est un peu l'équivalent de deux vaisseaux. Mais sur un vaisseau très très très agile. Plus maniable et plus facile à déployer. Et pour le plan en dessous, la zone à cargo. La très belle rampe qui permettra éventuellement démettre de des, des véhicules dedans. La salle des machines. Là on a un, un truc, je sais pas si c'est juste un élévateur ou pas, mais on voit pas trop. Là c'est l'élévateur à cargo, la salle des torpilles. Et voilà. Et je trouve que le Polaris est magnifique magnifique. J'étais déjà amoureuse de, du Polaris à l'époque et je le suis encore plus. Hop là, on va fermer tout ça et on arrive un petit peu euh, aux dernières infos de la semaine. Euh, on arrive à la période de Luminalia. Donc Luminalia c'est une fête euh, en jeu dans le monde de Star Citizen. C'est l'équivalent de Noël hein, clairement. Et c'est euh, quelque chose qui avait fait par euh, parler de lui euh, l'année dernière, ça avait fait couler beaucoup d'encre, parce que Cieji avait décidé de mettre un calendrier de l'avant pour Luminalia. Ce qui est une très bonne idée en soi. Donc à partir du 11 décembre, on pouvait se connecter au site, et cliquer sur une des cases, et avoir un petit cadeau. Et ça avait fait couler beaucoup d'encre, parce qu'en fait, la façon dont c'était fait, il y a beaucoup de gens qui, a... qui pensaient qu'il y avait des choses in-game qui ne l'étaient pas. Notamment euh, le Overquad de chez Consolidate Outland. Il y avait un JPEG qui faisait un teasing et tout le monde s'est dit wow, « Waouh, on va recevoir un Overquad et tout, c'est génial. » Et en fait, c'était juste un fond d'écran. Et il y a eu d'autres fonds d'écran un petit peu comme ça. Et euh, les joueurs... Remonter un petit peu le, leur ressenti par rapport à ça. Et CIG cette année, a décidé de changer les choses. Tous les cadeaux qu'il y aura pendant les 12 jours où vous ouvrirez le calendrier de l'Avent seront tous des cadeaux en jeu. Ça ne veut rien dire sur la qualité, bien sûr, mais c'est un très beau changement qui est bienvenu. Et donc vous pourrez tout utiliser en jeu. Et je trouve que c'est suffisamment bien pour, euh, pour le dire. Euh, J'ai pas fait gaffe, mais le funding est bon cette année. des ours c'est très bon. La, la meilleure année de, de tous les temps. Et en même temps, comment les gens peuvent penser qu'ils vont recevoir un, vé un véhicule gratuitement Mais très honnêtement, je le pensais aussi. Parce que pourquoi pas C'est un overquad, c'est quelque chose qui ne coûte rien à CIG. Dans, dans l'absolu. Il euh, faut, faut toujours comprendre que quand il y a des cadeaux... Ça ne coûte rien. C'est un gain en moins, surtout dans, dans, dans, quand on parle de, de numérique. C'est un gain en moins. Ce n'est pas un coût. Mais la, la façon dont c'était teasé, je te jure, honnêtement, que tout le monde pensait que ce serait un véhicule offert. Très honnêtement. Et j'en fais partie. Et pourtant, je suis plutôt rationnel. J'ai pas compris où, de ce calendrier sur le site là où je, où je suis. Voilà, tu... à partir du 11, il y aura le, le calendrier, je vais te mettre le lien dans le chat. Voilà. À partir du 11 décembre, vous allez sur ce site, il y aura un calendrier de l'avant, et vous aurez juste à cliquer euh, sur les cases, et vous aurez donc un cadeau en jeu. Mais voilà, je trouve que c'est un changement qui est, qui est vraiment bienvenu. Tout est en. Je bâtis le, le mettre là, justement. Et je, je trouve ça vraiment bien. Peu importe ce que c'est. Euh, tout simplement parce que je trouve que niveau immersion, c'est toujours plus intéressant. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est justement vivre la vie du citoyen. Et donc, si le cadeau est sur un site internet, au final, on n'en profite pas en tant que citoyen des étoiles. Et donc, je, je trouve plus intéressant que ce soit un petit truc en jeu. Peu importe ce que c'est, parce que du coup, ça permet vraiment d'avoir cette sensation de, de vivre l'événement en jeu. C'est pour ça que j'aime autant euh, l'Aero Expo, par exemple. C'est parce que c'est un événement en jeu et je trouve ça vraiment, euh, vraiment génial. Donc voilà, en gros, pour euh, toutes les informations de Star Citizen de la semaine, euh, il devrait encore y avoir un patchwatch, normalement, qui devrait arriver... Euh, courant de la semaine prochaine. Euh, je ne sais pas s'il y aura encore un inside, Je crois qu'il y en aura encore, mais j'en suis pas sûre. De toute façon, on verra en fonction des infos. Euh, nous, on devrait se retrouver de toute façon prochainement pour le... pour la 3.18. Parce qu'on a prévu un petit truc avec les gens sur Discord, mais on aimerait se faire une sortie un petit peu... Euh... On aimerait tenter une boucle de gameplay multi avec le reclaimer. On aimerait se tenter un petit truc et euh, j'aimerais bien streamer ça et partager ça avec vous. Oui <rire> effectivement Batou, ils ont rajouté la deuxième poignée. <rire> euh, mais ouais on aimerait se tenter ça pour la 3.18 quand la 3.18 du coup sortira en live. On, on se fera ça. Euh, je ne sais pas quand ça sortira. Pour ceux qui se demandent, je n'ai pas de date. Je suppose que le PTU devrait sortir la semaine prochaine. Au niveau des dates et de l'avancement des évocatifs. Des C'est quelque chose qui aurait du sens. Donc, wait and see. On verra bien. Et, et voilà. C'est un peu toutes les infos que j'ai. Euh, sinon, à part ça, je... Je pense qu'on se verra peut-être en stream pour autre chose. J'aimerais bien streamer The Witcher 3, comme il va y avoir le, le patch euh, next-gen qui va sortir. Donc à voir. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Le reclamer et la gen 12 maillent le plus pour la prochaine mage. Pareil. pareil. C'est pour ça que j'aimerais sortir le reclameur. En fait, le, le but avec le reclameur, c'est que ça va être c'est tester ses capacités euh, de combat. Pour aller genre, faire un peu de bounty et tirer sur des vaisseaux. Salvage les vaisseaux. Tester le multicrew avec des gens dans la soute qui euh, bougent les caisses de ce qu'on aura salvage. Éventuellement avoir un vaisseau de transport qui vient récupérer la marchandise et qui ira la vendre. Et avoir des gens qui sortiront dans l'espace pour faire de la maintenance et réparer la coque du vaisseau. Voilà, c'est ça l'objectif. Je vais, je vais vous montrer le, le petit message rigolo que, que j'ai fait. Alors, je précise que euh, les postulations ne sont pas ouvertes au grand public, malheureusement. J'en suis désolée, mais pour des questions de facilité d'organisation, je ne peux pas me permettre. <rire> mais euh, voilà, ça c'est un petit, un petit message que je me suis amusée à faire. Je vais me cacher. Ah, message urgent. Transmission entrante. La FPOV. La FPOV, pour vous faire un truc très très court, ça va être le prochain nom de la Roxy Space Industries. Ça va être, le... ça va être Free People of the Perth. Qui est inspiré de l'OPI de The X-Pants. En gros. Recherche activement un équipage pour son vaisseau de classe. Reclaimer, la radia. C'est le véritable nom de mon reclaimer. Le départ est prévu courant en décembre de 1952, avec pour objectif l'analyser et la collecte de ressources matérielles n'étant plus en cours d'utilisation. Les postes suivants sont à pourvoir. Pilote, canonier, opérateur tourelle de décapage, manutentionnaire de cargaison. Pour plus d'informations, contactez votre agence FPOV la plus proche, contacte Mobiglass, Roxy Laotule. <coughs> Évidemment, un message comme ça n'est pas un vrai message s'il n'est pas accompagné de tout petit caractère en bas. <rire> Donc, on va zoomer là-dessus. FPOV n'est pas une organisation gouvernementale officielle. Les postes à pouvoir ne sont pas couverts par l'assurance. La mission proposée n'est pas officielle, ni déclarée auprès des instances responsables. La FPOV se décharge de toute responsabilité en cas d'incident. <rire> Voilà, voilà. Je me, je me suis éclatée. La FPOV paye au point. Euh, bien sûr, en fonction des rendements, euh, vous serez payé euh, au-delà des 100 000 UEC de bénéfices. Donc, c'est-à-dire que si on n'atteint pas les 100 000 euh, UEC de bénéfices, vous n'êtes pas payé. il faut regarder il hein. faut toujours regarder les, les petites lignes mais ouais non la, la, la boucle de gameplay un peu un peu multicroom euh, me donnait envie ah non tout travail mérite salaire mais bien sûr leur salaire c'est le fait de rester en vie et de participer à l'aventure <rire> Enfin bref, voilà pour les euh, news de la semaine. On a fait le tour. Est-ce que vous avez quelques questions encore Avant qu'on se quitte. Tes pays en espérance de vie soient reconnaissants. Exactement. Puis, pendant qu'il est en train de travailler avec moi, il n'est pas en train de dépenser ses UEC euh, au bar. Il devrait me, me remercier. Bon, bah, écoutez, euh, du coup, moi je vais arrêter là. Je vous remercie tous. Merci à tous les gens qui sont venus euh, avec Kane Universe euh, et qui sont restés. Euh, merci encore à Kane pour le raid, c'était très gentil de sa part des gros bisous à tous nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures bisous des étoiles à la prochaine ciao ciao